Salut, Salut. c'est du fort. Comment tu vas viens et toi Dis, euh, tu trouves pas ça étrange qu'il qui neige ici, à la place Ouais. Ah, si, ma poupe, tu, tu me dis, euh. C'est vrai que c'est assez étrange. Bon, viens, on y va. <rire> J'ai fait des trucs pour que la métaux soit plus là. Qu'il soit pas la bonne météo en l hiver, j'adore l'hiver, et du coup, je laisse l'hiver pour toujours voir. Hé, hey, hé, hey, hé, hey, ok. c'est c'est quoi qu'elle y a des météos Heu, puis en hiver. Bien sûr que ce soit, à mes moi, t'as vu la méchante en personne, moi. Mais t'as pas pour faire ça, faut que tu rentres dans euh l'été plutôt, Mais c'est marrant, faut que tu passes ça euh, moi je vais faire une pièce. Non, Marion Tu te souviens, c'est Non, non Allez T'as des filles avec toi. Putain, c'est pas secte. Et euh... Plus d'abonnés que SMG Fort. Ça peut ça pas. Ok. marche. conclu, j'éteins la machine. Oh, Mario, je pense pas que t'étais si gentil que ça. Qu'est-ce qu'on peut être convoi, ça, gros? Gros, Oh, j'ai pas d'orçu pour ça. Putain. Ha, Mario, c'est pas fin.